Les enjeux du numérique ont été mis en relief durant la période que l'on vient de passer du Covid. Cela démontre tout de même l'importance d'accompagner toutes les populations aux usages du numérique, notamment les plus éloignés, C'est la question de l'inclusion numérique, puisque la fracture numérique n'est pas résorbée, loin de là. Bon nombre d'élus ont été renouvelés et désormais, il est classique d'avoir un élu au numérique au sein des, des conseils municipaux. Du coup, il me semble important que les élus profitent des formations auxquelles ils ont droit afin de mieux appréhender les enjeux du numérique. Ville Internet réalise tout d'abord de la, de la veille qui leur, est, qui leur est transmise. Il y a évidemment la labellisation des actions réalisées. Ensuite, l'atlas des bonnes pratiques permet de mobiliser l'ensemble des actions qui sont mises en place par les, les collectivités. Ville Internet, c'est évidemment un énorme réseau d'acteurs avec ses plus de 400 membres, un réseau d'acteurs dont le président et l'équipe de Ville Internet se doit de porter la parole auprès des partenaires.